Oui bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 16 de Stage 1 et nous allons parler aujourd'hui de Super Smash Bros Melee sur Gamecube et donc euh, ben, c'est parti, hein. c'est parti pour le test on crée le fichier de jeu, alors vous verrez des fois il y, y, y a des petits moments en arrêt parce que euh, au moment où ça sauvegarde il y a des problèmes de sauvegarde donc c'est normal on a des petites... donc je vais vous laisser la cinématique Donc nous voici dans Super Smash Bros Melee Alors c'est parti, on presse start. Alors on va voir, je vais vous montrer un match régulier, on va essayer. Qu'est-ce que j'ai fait là Oula, euh, déjà je commence mal. Alors je crois. Que... On va choisir un perso. Mais c'est pas pareil que d'habitude. Ah merde Ah merde, on est en VS. On est en VS, faut que c'est pas bien. Faut que je retourne, faut que je retourne. Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que je fais aussi Là, ça, euh, ça, non on sait. F... Je me fais avoir, je me suis fait avoir sur le menu. J'ai pris le, le, le 2vs2 et là il faut que je pose ma pièce. Ah oui déjà, ça commence bien. Allez, je pose ma pièce. Il faut que je revienne. Voilà. Voilà, les trucs de sauvegarde ils m'ont embêté là c'est pour ça. Allez, classique, c'est parti. Donc on va choisir euh, Pikachu, voilà, un pour le fun. On va se mettre euh, un petit peu des vies et on va y aller. On va se lancer. Allez, moi je dis, c'est parti. Donc, premier combat, Pikachu vs Mario. Donc vous voyez le, le style de jeu, de, de, de, de combat, hein. tout simplement. Il y tous ils ont regroupé tous les. Hein, tous les héros de. Là, bah, c'est déjà fini d'ailleurs, il est tombé. Tous les héros de. J'allais dire. De jeux vidéo, à peu près. Et euh, ils, ont fait, ils ont fait des jeux avec, on se bat les uns contre les autres. Donc là, l'autre l'autre de un éclair, ça l'a déconcentré, il est tombé, il a perdu direct. Si on tombe dehors, on perd. Enfin, on perd une vie, du moins. Comme ils ont qu'une vie, nos ennemis, donc ça va très vite. Vous voyez, les Kong, il est mort. Hop, puis là il est mort aussi. Et il nous manque le Kirby euh, Ninja, je sais pas quoi, là. Il a une crête sur la tête, là. Et donc, il y a moi et, euh, et Fox contre, euh, contre ce Kirby. On était, on était... Voilà, il me semblait, ouais. Donc, on était deux contre deux. Donc, voilà. Alors, ça, c'est un niveau bonus. Un niveau bonus, tranquille, voilà. Il faut détruire les cibles pour gagner un, un, peu, des, un peu des points, un peu des pièces. Hop, Allez. On va y arriver Voilà Faut détruire un maximum de cibles hein, dans le temps imparti Alors évidemment il y en a qui sont Qu'on qu n'arrive jamais à atteindre comme celle là en dessous là Je vois mal comment je peux l'atteindre euh, Ou alors perdre par la suite Donc je vois pas trop l'utilité Voilà on va essayer Ah Ah Allez, C'est incontrôlable Un personnage là dessus c'est incroyablement hein, dur à contrôler Ah regardez il faut que je fasse un double saut mais en même temps il marche pas forcément Allez, je me suis juste déplacé d'un petit peu sur la droite Il est parti le perso, voilà, il faut sauter avant Voilà Donc on va en détruire un maximum Voilà, on essaye Même si on n'aura pas tout mm -hmm. On va essayer de monter sur la plateforme Allez, ah Allez, non Allez on va essayer, c'est pas possible! Ah c'est, ah oh, non! derrière, en bas! Ah, après faut remonter, faut se refaire tout le chemin! Ah la flemme! Voilà, ouais, ah, on va pas y arriver je pense! Je pense qu'on va pas y arriver! Ça sert à rien! Ah si. ah, si, si, si, tout est arrivé. Et comme je pourrais pas en détruire plus, on va essayer de détruire celle-là. Je pense, ouais. De toute façon, il en reste 3. Allez, non. Il en reste 7 secondes. Allez, on y va. Non, voilà. Je vois mal comment j'aurais pu accéder à cette, euh, à cette cible. Ouais, j'aurais peut-être pu avoir un coup de chance Allez, on est contre Bowser Donc euh, c'est pas une mince affaire hein. On est contre Bowser, le gros méchant Le, le gros lourd Vous voyez, j'envoie une attaque spéciale hein, Assez souvent, c'est l'attaque la, spéciale De ce personnage euh, sur le jeu Et euh, ben bah, elle est bien quoi Elle est bien Vous, vous appelez un, un éclair depuis le ciel Donc vous avez euh, Voilà, bah, c'est s'électrocute Et il comprendrez ce qui se passe et En plus, il régène sa vie, le foireux, Allez, crève Viens là Hop Bon voilà. On va pas y arriver comme ça, il va falloir que j'aille le chercher. Ah Je suis tombé Ouais ouais, moi il me reste encore 3 vies donc ça va. Le mieux ce serait de partir avec une seule vie comme tous les autres et d'essayer de souffler. D'accord, on est 3 maintenant contre Link géant On quand même la musique aussi C'est quand même bien... Bien choisi on va dire par rapport au, au niveau, voilà on a déjà gagné, il est tombé dans l'eau Donc il est mort donc il est... a ah, gagné. ça va, ça peut aller très vite, hein. ça peut durer très longtemps comme ça peut aller très vite Alors là le but c'est de récupérer des trophées Alors ça c'est un niveau qui est bien, c'est que quand on récupère les trophées là On les gagne aussi à la fin voilà c'est plutôt pas mal ça va m'éviter de de faire trop trop de niveaux pour essayer de finir tout de suite voilà parce que le but, euh, le but de chacun des, chacun des matchs comme ça les, les, la suite de matchs à la fin on gagne, euh, on gagne un trophée euh, du perso qu'on a, qu a joué plus, euh, plus des récompenses certaines récompenses on peut débloquer des choses à force de jouer Allez, et les persos aussi, des persos polaires, hein, on peut les débloquer, c'est sympa. Mais euh, le but premier euh, étant de... Enfin, de finir le jeu, de débloquer tous les persos qui étaient cachés. Allez, faut... j'arrive à chauffer l'étoile, et je vais pas la chauffer, cette crois. Allez J'essaie de remonter en haut. Allez Ah bah non, c'est lui qui l'a pris avant moi. En général, c'est l'étoile qui fait mal, celle-là. Le mieux, ce serait encore d'avoir des Pokéballs pour lancer des Pokémon. Ça aussi, c'est vraiment sympa. Ça vous permet d'appeler des, des, des gros Pokémon. Euh, des drapeaux qui tendent tout le peu. Des, euh, des ronflex qui écrasent tout le monde. Et c'est très très complet comme jeu. Voilà. Donc voilà je l'ai envoyé en dehors de la zone et il est mort. On va jouer contre l'équipe Kirby. Allez. Là, ça va être euh, la voltige. A chaque fois qu'il y en a un qui va, il y en a un certain nombre à détruire, voilà, dès qu'on leur met un coup d'éclair, ils s'envolent, ils partent très loin, voilà, Triplé. allez, triplé, triplé. et c'est fini, terminé. Bon, c'est le genre de stage qui va très vite aussi. Allez, encore un bonus stage. Il y en a, y a trois sur chacun des.. Euh, chacun des euh, mini championnats. Il faut essayer d'aller le plus loin possible et de. Avant, avant le temps imparti et merde eh merde, j'ai mal sauté et donc j'ai atterri à la porte et donc j'ai terminé le niveau. Le mieux ça aurait été d'aller le plus loin possible et là c'est vraiment un moyen de gagner des pièces euh, très rapidement. Les pièces qui nous permettent de, de, de, de tirer des, des lots à la, à la petite loterie nous permet de gagner en fait des trophées tout simplement. Il y en a un sacré paquet de trophées. vous ne pas. J'ai déjà vu un, un truc euh, presque rempli de trophées, alors on a gagné et c'était... un. Euh, c'est assez impressionnant le nombre de trophées qu'il y a au total. Vous verrez, on, on, on regardera à, à la fin. Oula, alors ça c'est le boss. Vous toujours le même boss. Hein. Donc le but voilà ça va être le détruire le plus vite possible. Euh, sans me suicider. Ça serait une bonne idée. Oh, J'arrive à peine, il me prend plein la tête. Donc, voilà avec l'éclair c'est plutôt sympa, il y a besoin de, de s'embêter trop. Voilà, il lui reste 49 HP, 34. Allez Voilà ouais, il fait son p'tite, la petite attaque qui fait mal Hop 27 20 On va essayer de Allez 4 Et voilà Il est détruit Donc ça fait une main qui le détruit enfin, en bas en fait vraiment. Ils sont pas trop cassés la tête pour la, la main qui, qui... qui éclate on va dire Allez, donc euh, là vous allez voir un peu la fin, tout ce qu'on gagne. Tout ce qu on... Voilà, on gagne toujours des petites pièces suivant les points qu'on a fait. Donc on gagne le trophée Pikachu, puisqu'on a joué avec Pikachu et qu'on a fini le mode. Voilà, on a un trophée, on est content. Voilà, alors le crédit, ça c'est un mini-jeu en fait. Ils nous ont fait le crédit d'une manière assez ludique en fait, avec le nom des programmeurs, tout ça. Avec une petite visite dans l'espace, et euh, le, le but ça va être de tirer sur les, euh, sur les trucs, mais c'est absolument euh, j'allais dire infaisable de tous les avoir parce que ça va très vite et, euh, et on contrôle pas comme on veut la, le curseur. Vous voyez, euh, je me déplace de haut, de haut en bas, de droite à gauche, ça va direct au bord, des, au bord de l'écran, au bord du viseur. -vis. Donc en fait, euh, on est vachement restreint, faudrait les choper sur les bords. Euh, être très rapide. Je suis sûr qu'il y en a qui y sont déjà arrivés. Mais ça c'est juste un mini-jeu, ça ça rien à voir. Hein. C'est juste pour que le crédit paraisse un peu moins nul. Quoi que ce soit un défilement tout simple, ils ont fait ça. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. C'est dommage qu'on le voit pas dans, dans plus de jeux que ça. Parce que ça, ça, ça, ça, ça doit pas prendre bien longtemps de faire ça. Franchement. Euh... Allez les panneaux c'est un peu plus simple à viser. Hop, on essaye de les avoir. Nintendo. Allez! Ouais, euh, Nintendo, on l'a eu. Et lui aussi. Et ouais, si, donc j'ai fait 54 hits. Voilà, après, euh, on peut s'amuser entre. Euh, entre potes, voilà. Congratulations Alors, qu'est-ce qui se passe? continue. Un nouvel ennemi est apparu. Donc, ça, ça oui, ça arrive euh, assez souvent quand vous continuez le jeu. Vous avez des ennemis qui apparaissent. Donc là, c'est Kirby et en général, ils sont quasiment incroyables, imbattables, j'ai envie de dire. Pour pas, pas être pour pas être familier. Et vous allez voir à quel point il est dur de les battre. Je ne suis même pas sûr de le battre. Les autres, encore ça allait, mais alors lui, il ne tombe jamais. C'est Rondoudou, alors c'est comme Kirby, c'est le genre de Pokémon qui ne tombe pas. Parce qu'ils peuvent voler, carrément. Et là, il me détruit, voilà. Il m'a jeté en dehors, j'avais qu'une vie. J'ai terminé le mode classique, magnifique. À 13h28. Les deux trophées, les deux trophées que j'ai gagné tout à l'heure, ben ils y sont. On va, on va, on va aller voir. Vous allez voir. Et euh, ils y sont dans mon, dans mon hall des trophées. Vous allez voir. Galerie, loterie. Loterie. Ça c'est pour. Euh, donc avec vos pièces que vous avez gagné Quand vous gagnez des petites pièces marron, vous, euh, au bout de neuf petites pièces marron, on gagne une pièce dorée comme ça. Voilà. Et donc là, on gagne des petits trophées, des petits trucs sympas. C'est sympa. Donc euh, là, j'avais six pièces. J'aurais pu en mettre. Plus vous misez de pièces, plus, plus vous avez des chances que ce soit rare. Donc là c'est tout ce que j'ai. La galerie de trophées. Voilà, il est froid. Et la collection... C'est... Ce sont mes, mes trophées, voilà. Sur une petite table. Donc euh, plus tard, euh, la, table, euh, la table est blindée, blindée, et, euh, et il y en a de plus en plus. La salle est pleine, la fin. Donc voici, merci d'avoir regardé cette vidéo donc Super Smash Bros Melee sur GameCube et puis euh, n'hésitez pas à commenter, à laisser vos, à laisser vos j'aime ou vos j'aime pas <rire> et puis euh, et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez à plus.